Bonjour les amis, je suis ici à El Medano, dans le sud de Tenerife. Il est presque 18h, il fait encore 24 degrés ici comme vous voyez, les gens s'amusent à la plage ici. Donc en hiver, ici à Tenerife, eh bien, vous avez un temps comme cela fantastique. Si vous cherchez une méthode efficace de trading, eh bien, je vous recommande de vous intéresser d'une part au scalping, ce que je recommande depuis euh, des années, et d'autre part au Market Profile. Donc, c'est une méthode que j'ai apprise depuis euh, quelques mois et que j'enseigne également, et qui est totalement complémentaire du Scalping, puisque le Market Profile fonctionne sur des unités de temps de 30 minutes, et le Scalping, eh bien, on va rentrer sur une unité de temps de 1 minute. Donc, les deux sont complémentaires et se complètent parfaitement. Vous avez avec le Market Profile des configurations que vous pouvez apprendre, donc je les enseigne dans ma formation, et que vous permettent de voir à 9h, donc après la première heure d'ouverture du DAX par exemple, quel type de journée on va avoir, avec une probabilité très très très importante de réussite, donc en fonction de la configuration de ce qu'a fait le marché pendant les deux premières demi-heures. Alors si vous regardez euh, mes vidéos, vous verrez que ce ne sont pas des bougies sur le Market Profile. Donc, vous pouvez avoir les bougies d'un côté et euh, trader donc, euh, sur le 1 minute, 5 minutes, 15 minutes. Donc vous voyez à ce moment-là, comme j'explique dans mes formations scalping, comment prendre les mouvements, se positionner au meilleur moment et rentrer idéalement en 1 minute. Mais d'un autre côté, vous aurez un graphique euh, du Market Profile avec des lettres. Donc c'est totalement différent, vous pouvez même vous passer des bougies lorsque vous avez un peu d'expérience et vous verrez que vous aurez des résultats assez fantastiques et arriver en quelques minutes à gagner 50, 100, 200 euros facilement avec une probabilité de réussite très très importante de plus de 90% certains jours. Donc vous verrez qu'il y a des configurations qui sont un petit peu moins certaines mais vous avez des configurations qui, une fois que vous aurez un peu d'expérience, vous saurez que vous avez une, une probabilité de réussite quasiment de 100% lorsque vous voyez ce qui s'est passé pendant les deux premières demi-heures. Tout ça donc, ça dépend de comment les mouvements se sont faits pendant les deux premières demi-heures. C'est assez fantastique comme système. Et vous aurez des journées où vous verrez à 9 h bon là j'ai une probabilité euh, 200% quasiment, et puis vous aurez euh, des journées où vous vous direz, bon ben là, euh, le marché est en équilibre, euh, je vois plus ou moins ce qu'il va faire, vous aurez une probabilité euh, un peu euh, plus faible, mais avec une possibilité bien sûr de faire euh, des, des trades en scalping euh, très intéressants aussi. Donc on aura des journées équilibrées, des journées déséquilibrées, euh, des mouvements très importants. En fonction de ce qu'a fait euh, le marché pendant les deux premières demi-heures. Donc tout ça est extrêmement passionnant et intéressant. Donc pour arriver à avoir une méthode de trading vraiment très très efficace. Donc je vous invite à vous intéresser à ça, le market profile. Il n'y a pas encore beaucoup de formations là-dessus, euh, peu d'informations en, en français parce que ça n'existe pas depuis très très longtemps. Mais je peux vous dire qu'en Angleterre, donc à Londres, il y a beaucoup beaucoup de traders maintenant qui utilisent cette méthode parce qu'elle vous donne un succès assez incroyable et c'est beaucoup plus efficace les figures que vous avez avec le market profile que les figures en double bottom, triangle, drapeau que vous pouvez étudier avec les bougies japonaises. Donc c'est totalement différent. Euh, C'est un petit peu déroutant au début, mais une fois que vous avez compris le principe, eh bien euh, vous ne pourrez plus vous passer du market profane. Voilà, j'espère que tout va bien chez vous, euh, que vous appréciez mes vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Mettez un pouce vers le haut si vous aimez mes vidéos. Et euh, peut-être qu'un jour, on se rencontrera ici à Tenerife. Si vous gagnez beaucoup en bourse avec mes méthodes, eh bien n'hésitez pas à me contacter aussi pour euh, investir ici à Tenerife. Euh, on a un climat formidable, ce n'est pas la peine de laisser votre argent sur un compte euh, euh, bancaire qui ne vous rapporte rien, au contraire vous perdez de l'argent et investir ici à Tenerife, vous voyez avec un climat pareil, eh bien, euh, vous louez sans problème euh, vos appartements toute l'année ici. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.